Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, on est toujours en nouveauté 2023, on est chez Bosch, la marque maître, Robert Bosch, qui est d'ailleurs l'usine à Ulm et comment située, rue Robert Bosch, donc euh, Robert Bosch Strasse c'est pas une blague, c'est absolument vrai, donc en fait c'est le cœur du groupe, Bosch effectivement est un des fondateurs. Alors, petite histoire rapide, vous avez toujours vu en Belgique on avait Siemens et Bosch, c'est un peu historique. Siemens, à l'époque, je vous parle de ça, j'étais tout petit, était vendu un peu dans les marchands électriques, etc. Maintenant, ces deux marques, qui sont effectivement une fabrication relativement commune, mais avec des identités un petit peu différentes. Par exemple, vous avez des fondements ou des fours, des fois un petit peu plus, petit peu plus entrée de gamme chez Bosch. Et Siemens est des fois en train, veut des fois montrer de la nouvelle technologie. Mais Bosch n'est pas en reste. Donc, si vous aviez en Siemens Studio Line vous avez AccentLine, Très facile à prononcer, au demeurant, euh, chez, euh, chez Bosch. Et donc, euh, peu de nouveautés, mais on va quand même vous montrer les spécificités. On va commencer en fait par les fours, parce qu'ils ont finalement, finalement, enlevé ce cercle, ce ring, cet iris que vous aviez. Non, iris, je peux pas sécher un tag. Euh, c'est ce petit tour que vous aviez pour commander le four. Ils l'ont changé, ils l'ont fait digital. Et franchement, c'est vraiment super beau. Nouveauté, voilà, on y est tout nouvel écran, 16 cm par 7 cm de haut. Allez, là, on est sur la nouvelle machine à café. Regardez, quand même, le look est assez, est assez pur. Euh, dedans, alors, on a vraiment ici la facilité incroyable quand vous pouvez aller sélectionner un café. Oh, regardez ça. Super bien fait. On va prendre un café XL, par exemple. Regardez, on va le mettre ici au milieu. Voilà, café XL, on va le sélectionner. Ops. On peut choisir très facilement la quantité de café. Regardez ça. 320. Choisir la force si on a envie, moins fort, plus fort. Donc on a vraiment, allez, c'est très très bien fait. Arôme, moins fort, plus fort, etc. Et on peut, déma on peut démarrer. Tant qu'on y était, tant qu'on est, qu on est dans, ce, dans ceci avec ce, ce bel écran, on peut regarder peut-être une fois l'intérieur, parce que c'est tout bête, une machine à café en fait. L'intérieur c'est extrêmement simple. Vous avez le petit tuyau ici qui est très important à ne pas perdre, c'est ce qui permet de faire le lait. Vous avez le réservoir à lait qui est tout à fait à, à l'intérieur. Et alors, voilà réservoir, où oui, la machine va nous appeler en permanence, c'est pas grave, le réservoir à eau, le réservoir à marre de café qui se trouve ici, ok, vous avez ici l'accessoire, un petit box à accessoires, ici, le grain que vous savez remplir, voilà, et le réservoir à eau qui se trouve ici, oui. donc l'intérieur de la machine, l'idée c'est que vous ayez vraiment la conception complète et comme également dans l'autre, dans une autre vidéo que vous verrez, on s'est également enlevé tout le système intérieur et donc nettoyer facilement l'important en fait chez eux c'est l'entretien et bosch a voulu créer donc dans son renouveau dans son envie de changer s'est dit tiens on va partir sur la bonne nourriture le sain le healthy c'est qu'on met le si un peu partout et donc on a ils ont voulu aller le, le grand développement qu'ils ont voulu donner la grande ligne moi c'est ce que je vois un peu chez eux donc four combiné vapeur 60 cm d'eau on va expliquer ça sur le, sur le 45 parce que là c'est un démo et donc, il c'est encore, encore un prototype ici, on va montrer sur le 45. Donc, four combiné vapeur, une particularité, vapeur 100 degrés ou 120 degrés. Okay, donc, on voit ici tous les plats gastronomes et les lèches-frais. Donc, vous savez bien, trois types de fours différents, four normal, four vapeur ou four combiné. Alors, 120 degrés à la vapeur, comment c'est possible alors en fait, c'est pas compliqué. La vapeur au-delà de 100 degrés, il n'y en a pas, sauf si vous montez sous pression. Ce n'est pas un four sous pression. En fait, simplement, vous pouvez avoir 100 degrés de vapeur avec également un ajout de chaleur trônante qui vous fera atteindre 120 degrés. Ça, c'est un peu l'idée qu'ils ont envie d'avoir. Avant de vous expliquer ceci, ils sortent ceci la platine air fryer. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, c'est ce qui va permettre de faire des frites au four. Bon quoi ça va servir alors ça répond pleinement à tout ce nouveau monde Air Fryer qui est en train de sortir ok euh, donc apparemment ils ont mis deux ans à le sortir bon clairement ils ont rien fichu hein, pendant deux ans parce que ça existe à 89 euros chez Domo une Air Fryer mais bon soit ils l'ont sorti c'est sympa donc ça veut dire. Allez, maintenant outre la pésanterie, pésanterie à part c'est quoi l'idée ben, en fait que vous vous serviez de votre four à 100% parce que malheureusement, et on le voit, on a même fait une vidéo, si vous vous rappelez bien, sur les fonctions du four, beaucoup trop de gens se servent de la chaleur tournante ou du grill. Mais en fait, un four, si vous l'utilisez bien, il peut être air fryer, grill, four vapeur, four normal, maintien au, chaud, maintien au chaud, grill ventilé, il peut, comme je vous dis, chauffer les assiettes. Et en fait, un four, si vous connaissez toutes les fonctions, ça peut être littéralement impressionnant. Dans... Ce four vapeur, si on va dans ce nouveau mode de fonctionnement, voilà, on voit très très vite la facilité. Donc le four est hyper didactique. Et Airfryer, la fameuse option Airfryer, oui. très facile. On va aller sur information, comme ça vous voyez un peu ce qu'ils qu vont en dire. Cuisson croustillante grâce à la chaleur tournante intensive sur un niveau. Donc, hein, pour de meilleurs résultats, retourner les aliments en milieu de cuisson. Donc il vous donne même une indication. On est toujours sur des fours Wi-Fi et connectés. Donc là, on est sur le four traditionnel. Mais si on retourne... Au départ, vous voyez, regardez ça la facilité, hop là, c'est vraiment un écran. Vapeur, préparation douce, okay, on aller pour voir. vapeur plus réchauffage, position étuvée. Donc réchauffer, c'est important, vous pouvez réchauffer à la vapeur. Position étuvée, vous couvrez, décongélation, sous vide, ça ne met pas sous vide, ça cuit sous vide. C'est quoi une cuisson sous vide On l'a déjà expliqué, mais je le réexplique souvent. C'est comme si vous aviez un thermoplongeur. Donc, vous mettez sous vide, pour information, vous savez, je ne sais pas s'ils l'ont mis ici en showroom, pardon, non, ils ont mis un chauffe-tasse, ça aurait été sympa de mettre un tiroir sous vide, une chambre sous vide. Vous savez avoir un tiroir sous vide, donc une chambre sous vide, vous mettez vos aliments sous vide, votre magret de canard, et vous le cuisez dans votre four vapeur. Sinon, comment vous devriez faire Mettre une casserole avec un thermoplongeur. Donc, en fait, vous pouvez cuire sous vide. C'est mal expliqué, mais c'est ça que ça veut dire, en fait, dedans. Donc, en fait, l'idée ici, c'est d'avoir vraiment des fours qui sont ultra complets. Et vous avez bien évidemment vos favoris. Et on va aller dans les plats parce que j'aime toujours bien montrer ce genre de choses. Voilà. Gâteau, pâtisserie, etc. J'ai été un peu trop vite à mon avis. Capteur de cuisson, Hop là. plat rôti chinois. Gâteau au fromage, oui, c'est ah, pas, encore, pas encore complet. Vous voyez, il a vraiment toutes les possibilités autour. Etc. Il choisit lui-même la température et la fonction dedans. Donc vraiment l'idée, Bosch, c'est avant c'était la marque sûre, la marque, euh, la marque était bien installée. Maintenant c'est toujours le cas, on ne va pas se mentir. Hein. Euh, tout nouveau design, etc. ça reste une marque design avec une toute nouvelle poignée. Couleur un peu inox noire. moi j'appelle ça pierre à fusil. Voilà. Euh, donc maintenant c'est, vous achetez Bosch, vous achetez vraiment le, le côté où vous savez cuisiner sainement. Et en fait cuisiner c'est facile. Voilà, c'est ça en fait l'idée et donc après vous avez évidemment les fours traditionnels, toujours avec la position vapeur et on en a fait une séquence une fois avec ces fameuses plaques sur le côté, j'en ferai certainement une vidéo euh, relativement plus complète à ce sujet. On va faire un petit tour du showroom Bosch pour que vous voyez les nouveautés ou peut-être les similitudes qu'on peut trouver également dans les marques. On continue le tour d'horizon chez Bosch. Ben alors, c'est toujours intéressant de montrer, en fait, des choses qu'on n'a plus forcément, des fois, l'habitude de voir. Les hôtes murales, hôtes décoratives murales, terme exact. Alors, on a bien évidemment bien connu ce Head Free ici. Donc, on sait, en fait, tout simplement l'ouvrir comme ceci. Il y a des C'est en vert. Et vous avez l'accès au filtre à l'intérieur. C'est une hôte qui, qui offre, effectivement, un certain un design un look, etc. Et on n'est vraiment pas gêné. Je fais 1m81 moi, donc voilà, ça va. On s'est quand même travaillé à bonne hauteur sans être gêné. Et si vous avez un filtre supplémentaire ici, parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas toujours ça. fait que vous n'aviez ici pas de filtre, il y avait des fois de la condensation qui pouvait se créer. Et on va se remettre ici sur cette hôte qui, à l'époque, avait été lancée par nef et eh oui, les premières étaient les nefs qui l'avaient lancé. Vous savez mettre votre bouquin de cuisine devant. Hein. Nef existe toujours, plus dans le, dans le giron BSH, mais elle existe toujours. Donc vous avez en fait cette hôte que vous pouvez également en, en position ouvrir en train de cuisiner. Et donc vous pouvez l'ouvrir comme ça, comme ça, vous aspirez la vapeur à l'intérieur. Alors, la différence entre les deux, mais il faut être un petit peu plus discipliné avec ce genre d'hôte. Fatalement, si vous mettez une casserole devant, il faut un petit peu la démarrer à l'avance, comme toutes les hôtes, okay, et de temps en temps pouvoir l'ouvrir. Par contre, ça vous donne... Un look absolument incroyable quand vous ne cuisinez pas. Dernière nouveauté, nouveauté en tout cas, c'est, vous l'avez déjà vu sur une vidéo Siemens, tout dépendra un peu à le moment où on va sortir cette vidéo, dans quel, dans quel ordre en fait, mais bien évidemment ce système Glass Draft, donc vous l'avez compris, ça existe chez Siemens, ça existe chez Bosch, en 80, en 90 cm, saint line, tout comme la sud chez Siemens, vous avez le verre coloré dans la gamme traditionnelle, vous ne l'avez pas. Et vous avez également des garanties supplémentaires. Donc, en fait, la possibilité d'avoir, en fait, une haute ici absolument somptueuse avec ce verre. Mais effectivement, j'en parle un petit peu plus dans la vidéo Siemens. Mais si vous dites, tiens, moi, j'adore le look Bosch, j'adore le look Bosch, j'adore ce qu'il donne, j'adore, l'identité me correspond bien et j'ai envie d'avoir tout en Bosch, on sait l'avoir, c'est en fait ça aussi l'idée et la, la, la largesse de gamme que vous pouvez avoir dessus. Bien évidemment, ce genre d'accessoire, le grill, très pratique si vous aimez griller et créer cette réaction de maillère magnifique sur la viande. Et le teppanyaki, vous voyez qu'ici vous pourriez le faire sur une zone ronde, oui, mais évidemment on le conseille sur une zone flex. Induction. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, cette petite vidéo mise à jour en fait des nouveautés Bosch 2023. Et vu la direction que prend la marque, vous verrez qu'avec le temps, ben même peut-être en peut 2024, je pense que cette vidéo sera toujours d'actualité. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, laisser des commentaires, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao